Eh bien voilà, on est euh, en forêt de Cernon, dans le Jura, sur le premier plateau du Jura. Et c'est là que ça a brûlé sur des centaines d'hectares pendant plus d'une semaine. C'est euh, quelque chose d'exceptionnel euh, dans le Jura, enfin, qui est exceptionnel pour l'instant, mais euh, qui malheureusement risque de l'être de moins en moins comme on l'a vu ailleurs, en France, hein, en Bretagne, dans les Vosges, euh, des endroits qui ne brûlent jamais, jamais.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 Et euh, du coup, ben, on a besoin aussi derrière d'avoir des moyens humains, des moyens sur le terrain. Le gouvernement est dans le déni. En fait, euh, le changement climatique, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, on est dans le mur. On n'est pas face au mur, on est dans le mur. Ici, il a fallu que ce soit la population euh, qui se mobilise. Il y a une très grande chaîne de solidarité qui s'est mise en place euh, avec des accueils et notamment les agriculteurs qui ont fait le réapprovisionnement en eau euh, pour les pompiers. Nos services publics euh, fondamentaux, euh, pour ce genre d'événements euh, sont absolument exsangues. Là, euh, les centres régionaux de, des Sud de la France, euh, ils n'ont euh, pas assez d'effectifs pour répondre en même temps à euh, une canicule, en même temps à des feux qui se développent euh, plusieurs en même temps, où il faut qu'ils fassent des bulletins de suivi réguliers euh, et détaillés pour euh, permettre aux pompiers euh, d'évoluer de la meilleure des manières en, en répartissant leurs moyens euh, de la meilleure des façons ce qu'on vient de vivre cette année et même les années précédentes nous laisse présager qu'il faudrait que ces dispositifs de défense contre l'incendie soient développés sur l'ensemble du territoire national parce qu'on a bien constaté sur le nord-ouest -nord une absence totale et de moyens et de personnel formé et qu'il a fallu solliciter des personnels qui étaient formés mais qui étaient déjà sur sollicités, euh, donc sur cette partie arc méditerranéen et sud-ouest pour aller prêter main forte à nos collègues qui eux n'ont pas le matériel nécessaire donc il y a une inégalité de la répartition des secours sur le territoire national et ça c'est vraiment un axe euh, fort qu'il faudra développer et surtout pas oublier parce que on a l'habitude en France de passer très rapidement d'une crise à une autre, on l'a bien vu la crise Covid a révélé euh, les, les carences du, du milieu hospitalier hein, avec toutes les, les difficultés de matériel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 d'accompagner la société dans un, un monde qui devient hostile. En fait, on a toutes les compétences et on pourrait faire tellement mieux. Quoi. On est en réorganisation permanente depuis, 2020, depuis 2002 réorganisation permanente, on restructure des services, on les fusionne, on remélange, on, on déplace des services, on prend un nouveau logiciel qui ne marche pas, etc. Et c'est et presque volontaire. C'est un petit peu pour les, les dépassionnés, parce qu'effectivement, ça apporte de la résistance d'être passionné. On est désorganisé en permanence, justement, pour pouvoir euh, amener cette fragilité. Ouais. Puis, après, on parle de personnes, on, on parle de personnes fragiles. Il n'y a pas de personnes fragiles, il n'y a que des personnes qui sont fragilisées par justement une organisation qui n'est pas adaptée. Et c'est pour ça aussi que nous, on a eu euh, des vagues de suicides énormes par rapport euh, à ce qu'on nous demandait de faire, parce que justement, c'était contraire à, à nos règles métiers, contraire à notre éthique, Et elle, elle aboutit effectivement à beaucoup de collègues qui se sont suicidés parce qu'ils sont malheureux donc. Voilà, donc c'est quelque chose, effectivement, il euh, y, y a le problème d'organisation, il y a le problème de moyens, mais aussi le, le problème de management. Quoi. La mode aussi euh, libérale, c'est de tout automatiser. Euh, en météo, on sait que de façon intrinsèque, euh, l'atmosphère est chaotique. Prévoir des orages, euh, bah, c'est toujours euh, très incertain, par exemple. Notre métier, c'est vraiment de parler de l'incertitude, justement. À Météo France, euh, on a aussi euh, beaucoup de gens en souffrance, euh, euh, soit parce qu'une partie de leur métier est automatisée, alors que c'est des gens passionnés, pareil. Euh, maintenant, ils gèrent des boîtes noires, ils ne comprennent pas euh, euh, ce que fait le logiciel, donc ils ne peuvent pas vraiment l'expliquer euh, aux interlocuteurs externes. On va finir par faire du service après-vente euh, de robots euh, mal, euh, mal calibrés. <rire> c'est triste. Et il y a des gens qui sont en souffrance depuis des années, mais ça fait depuis les années 2000, qu'il y a des centres qui sont abandonnés, des centres départementaux avec des gens qui donnent encore de leur personne. C'est quelque chose à voir, c'est terrible. En fait, on veut détruire la passion, on veut détruire notre connexion à la réalité qui nous entoure, au monde sensible qui nous entoure. Aujourd'hui, on veut créer un métavers pour se remettre dans une autre réalité. On ne sait pas pourquoi faire, on va où là en fait c'est quoi ce jeu, euh, ce, jeu, ce jeu mortifère quoi et tout le monde va y perdre. Ce qui nous inquiète également aujourd'hui, c'est que depuis novembre 2021, une loi est parue, c'est la fameuse loi Matras, qui prévoit que tout le volet secours à victimes, donc 85% des interventions, vont être attribuées au privé. Et lorsqu'on sait que le privé ne va pas là où il y a de l'argent à perdre, il va plutôt là où il y a de l'argent à gagner, on imagine aisément qu'une une petite mamie euh, au dixième étage sans ascenseur, l'entreprise privée qui va avoir cette sollicitation va dire non, j'y vais pas, je vais préférer garder le petit pavillon euh, euh, avec une victime prise en charge très rapidement, alors qu'on euh, enverra les sapeurs-pompiers au dixième étage sans ascenseur parce que euh, c'est pas rentable. On, pr on, pr on privatise ce qui est rentable et on laisse le reste au service public ouais. et ensuite on accuse le service public de ne pas être rentable. Quoi. Enfin, c'est hallucinant. Quoi. À l'ONF on fait appel à des mécènes, et parmi nos mécènes, Total, Total, l'ami des forêts, et qui n'est en rien responsable effectivement des, des, des changements climatiques, hein. on est bien d'accord, c'est une, une, une belle entreprise, et ils viennent se refaire euh, un petit peu de greenwashing, se refaire l'étiquette sur notre dos, nous ça détruit en plus notre image. Hein. Je pense pas que ça soit philanthropique hein, le fait qu'ils nous donnent un petit peu d'argent, c'est juste euh, derrière... Euh, quand tu, ouais. quand tu commences à et payer, hein, quand ouais. tu, commences à payer bah, tu décides. Ouais. Et, euh, quand on en arrive là, où c'est Total qui va décider euh, quelle gestion forestière on doit faire, mm -hmm. que, par exemple la fondation Total, ils sont en train de mettre la, la main. Alors c'est la fondation Total, mais bon, ouais. ils sont en train de mettre la main sur les graines et plants, comme Monsanto euh, l'a fait avant, euh, etc. Ouais. Dans l'agriculture, C'est hallucinant, en fait, c'est hallucinant, quoi. Mm -hmm.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 Moi, je me suis syndiqué quand je suis arrivé à l'Office national des forêts, à garde forestier un rêve de gosse comme beaucoup de, beaucoup de personnes qui sont là. Et, euh, la meilleure façon de lutter, c'était justement de se syndiquer et puis, pour pouvoir se battre, au moins déjà limiter la casse, ce qu'on fait, et puis revenir effectivement pour avoir des avancées. Là, nos attentes, elles sont assez claires là, à très court terme. On a 500 suppressions d'emplois prévues. Nous, on attend effectivement euh, des, des députés qui, qui non seulement... Euh, Arrête ces suppressions d'emplois, mais effectivement commence à réembaucher pour tout le service nécessaire. Et puis à moyen et long terme, c'est d'asseoir effectivement l'Office national des forêts sur un financement pérenne qui sorte des produits financiers tels que le bois, etc. Et il nous faut ensuite une politique ambitieuse, à, à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, c'est le temps long de la forêt. C'est sur des décennies avec une projection vraiment ambitieuse sur ce qu'on peut faire et comment on doit faire. Le gouvernement doit mettre la main à la pâte et pas seulement pour acheter des canadaires, effectivement c'est un coût, c'est nécessaire. Des moyens aériens, pas de problème. En revanche, il nous faut des moyens au sol pour les évacuations, pour sauver des vies. Car nos missions aujourd'hui, c'est la sauvegarde des biens, c'est la sauvegarde de l'environnement, c'est important, mais également la sauvegarde des personnes. Plus on est nombreux et plus le rapport de force est important et plus on est écouté